Je vais vous parler dans cette vidéo d'abord de la multiplication de fractions et ensuite de la division de fractions. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, on va commencer par la multiplication de 5 huitièmes multiplié par 4 vingt huitièmes multiplié par 7 trente cinquièmes. Donc, on a 5 huitièmes multiplié par 4/8e multiplié par 7, 35. Et là, dans la multiplication, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire. C'est parce que très souvent au résultat, on demande de simplifier. Mais là, on va simplifier avant d'arriver au résultat, pour que ce soit plus simple à réaliser, euh, plus simple à multiplier, car on ne va pas très rapidement monter dans les nombres les plus grands. Parce qu'on va rester dans des nombres niveau base, sauf si le résultat est un nombre assez grand. Mais dans ce cas-ci, c'est un nombre assez bas. Donc, on ne va pas faire de très très grande multiplication. Bien. On va commencer donc par simplifier. Donc, 5 huitièmes. On peut mettre 5. On va commencer déjà par le numérateur. Donc, le numérateur, c'est 5, multiplié, car on est dans la multiplication, hein, multiplié par 4, qui est 2 fois 2, multiplié par 7. Parce que 5 ne peut pas être simplifié, et 7 non plus. Ensuite, le dénominateur. Le dénominateur, ici, 8, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ensuite, il y a 28, c'est 4 x 7, mais 4, c'est 2 x 2, donc 2 x 2 x 7. Et 35, soit, soit 7 x 5. Et ensuite, on va barrer ou entourer ceux qui sont au numérateur et au dénominateur. 5, il est ici et il est là. Donc, on les barre. 2 est ici et là. On peut les barrer, car ça signifie qu'on le multiplie d'un côté, mais on le divise ensuite. 1 x 2, 2, 2 divisé par 2, 1. Ça revient exactement au même. Ici, il y a 2 qui est aussi ici. Là, il y a 7 qui est là. Ainsi, il nous reste 2 x 2 x 2 x 7. Et ici, il n'y a rien. Alors, quand il ne reste rien... Il reste 1. Pourquoi 1 est l'élément neutre de la multiplication. Car 1 x 2, ça fait toujours 2. 1 x 3, ça fait toujours 3. Dans l'addition et dans la soustraction, c'est 0. 1 moins 0, 1. 1 plus 0, 1. Euh, par contre, dans la division, 0 ne peut pas être, être utilisé en tant que euh, dividende. Euh, donc, le 0 ne peut pas être utilisé pour diviser. Parce qu'on ne sait pas combien il y a de 0 dans 1. Donc, il y aura une erreur si vous faites ça sur une calculatrice. Alors, on obtient 1, car quand il ne reste rien, il reste 1. Sur 2 x 2, 4, x 2, 8, x 7, 56. Et là, la, la multiplication, le produit, est déjà simplifié. Il a été simplifié ici, alors qu'on n'était même pas arrivé au résultat. Sinon, on aurait dû simplifier à la fin, essayer de trouver un multiple et tout. Mais nous, on a simplifié dès le début. Et vous voyez, on n'a pas fait une très très grande multiplication. 2 x 2, 4 x 2, 8 x 7, 56. Quand il n'y a rien, il reste 1. Donc dans ce cas-là, ce n'était pas une très très grande multiplication, mais il arrive qu'il y en ait des plus grandes. Mais dans ce cas-là, c'est bien pratique de simplifier dès le début, et même dans tous les cas, mieux vaut simplifier dès le début. Bien, on va maintenant passer à la division. Donc, 5 huitièmes divisé par 4 vingt-huitièmes divisé par 7 35e. Alors, si j'ai mis la division après la multiplication, c'est parce que dans la division, on va devoir faire de la multiplication. Pourquoi Parce que la division est l'inverse de la multiplication. Et vous allez comprendre juste après quand je dis l'inverse. Donc, on va commencer par 5 huitièmes, qu'on va multiplier, donc multiplication, par l'inverse de 4 28 Parce que la division est l'inverse de la multiplication. Donc 5 huitièmes multiplié par 28 quarts. Mais comme je l'ai dit dans la, dans la multiplication, on peut euh, réduire, simplifier cette fraction. Pourquoi 28 x 7 est dans la table, enfin 4 x 7, 28, donc dans la table de 4. Et 4 x 1, 4. Donc on est toujours dans la table de 4. Et quand il ne reste rien, il reste 1. Donc non plus 28, mais 7. Alors on va exécuter ce petit bout euh, de euh, résultat. Donc 5 x 7, 35. 8 x 1, 8. Et ensuite, on avait mis divisé par 7 sur 35 de côté. Maintenant, on va le remettre ici pour exécuter eh bien, la suite, pour obtenir le résultat. Multiplié par l'inverse de 7 35e, soit 35 7e. Mais non, cette fraction-là peut, elle aussi, se simplifier. Pourquoi 7 fois 1, 7, donc dans la table de 7, et 7 fois 5, 35. Donc, quand il ne reste rien, il reste 1 et 5. Et ensuite, on n'a plus que, j'ai envie de dire, à exécuter... Euh, bah, à faire cette multiplication pour arriver au résultat. Ce qui nous donne 175 huitièmes. Voilà.